Soigneuse bénie par la magie des étoiles, Soraka se sent liée à toutes les créatures vivantes. Elle fut naguère un être céleste, mais elle a sacrifié son immortalité pour rejoindre le monde des mortels. Aussi longtemps que le mal menacera une vie sur Valoran, Soraka ne prendra pas de repos. Soraka a vécu des siècles dans un bosquet enchanté. Créature des étoiles, elle soignait les blessés et les malades qui venaient la consulter. Un homme nommé Warwick vint jusqu'à elle et la supplia de soigner sa femme, qui gisait sans vie entre ses bras. Son désespoir toucha Soraka. Il était trop tard pour sauver sa femme, mais elle offrit de l'aider à supporter sa peine. Refusant d'oublier sa souffrance, Warwick s'enfuit, mais il revint au cours des jours qui suivirent pour solliciter les conseils de Soraka. Elle commença à s'attacher à cet homme en deuil. Un jour, Warwick lui dit avoir trouvé les hommes qui avaient assassiné sa femme. Il pensait que la vengeance apaiserait sa tristesse et qu'il trouverait la paix s'il venait à mourir au combat. En dépit des suppliques de Soraka, Warwick quitta le bosquet pour mettre son plan à exécution. Malgré les avertissements répercutés par les voix des étoiles, Soraka décida d'intervenir. Elle prit pied pour la première fois dans le monde des mortels et trouva rapidement Warwick, qui luttait seul contre plusieurs hommes. Elle tenta de le soigner, mais pour chaque blessure qu'elle fermait, les hommes en ouvraient deux. Soraka réalisa qu'elle devait combattre pour sauver son amie. Les étoiles hurlèrent dans son esprit, la suppliant de ne pas utiliser ses pouvoirs pour infliger une souffrance. Mais elle projeta aux attaquants un éclair aveuglant. Hurlant de terreur et protégeant leurs yeux contre cet éclat divin, ils s'enfuirent. La forme céleste de Soraka s'évanouit et les étoiles se turent. En punition de sa désobéissance, elle était devenue mortelle. Elle sentait toujours en elle la puissance des étoiles, mais ces dernières ne lui offraient plus conseil ni réconfort. Elle se consola en soignant les blessures de Warwick. Mais l'homme qu'elle pensait son ami enfonça brusquement une dague entre ses côtes. Tandis que le sang jaillissait de sa plaie, Soraka réalisa qu'elle avait été trompée et que toute son histoire n'était qu'une mystification pour l'utiliser. Humiliée et trahie, elle appela une nouvelle fois la puissance des étoiles et elle le maudit pour sa cruauté. Il battit en retraite dans un hurlement de souffrance, laissant Soraka seule avec ses pensées. Sa vie avait changé. Mais elle se sentait investie d'une nouvelle mission. Elle ne devait pas rester dans le bosquet, mais se mêler au monde des mortels pour y soigner les blessés et y protéger les faibles. Alors comme toujours, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me demander quel personnage vous voulez voir la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas également à vous abonner ou à partager si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine.